Et bonjour et bienvenue sur Capsule, c'est la troisième édition. On a déjà parlé du reggae, on a parlé du jazz, maintenant passons au rock, qui n'est pas que un genre pour les jeunes ados rebelles. Moi j'aime le rock. Venez découvrir avec nous toute l'histoire de ce genre de légende, on verra aussi comment il a évolué, et puis on parlera d'un petit groupe qui, à mon avis vous allez adorer. Comme d'habitude, installez-vous bien confortablement et prenez la capsule. Le rock est apparu dans les années 50 aux États-Unis et a ensuite explosé en plein de sous-genres les années suivantes. Il est le fils de genres d'anthologie comme le written blues, la country, la folk, le jazz et même la musique classique. Mais là où il se distingue des autres genres, c'est par son aspect culturel. C'est LE genre d'une nouvelle génération de jeunes plus libres et plus borderline. On le voit bien rien qu'avec le nom « rock'n'roll » qui signifie aussi « faire l'amour ». Comment faire du rock Eh bien prenez un chanteur à la coupe ultra laquée, une ou deux guitares plus ou moins saturées, une basse qu'on n'entend pas, un batteur qui sait à peine jouer et vous aurez des hordes de fans à vos pieds. Surtout des groupies. Le rock est un genre massif, un peu comme un meuble en chaîne. Mon nom qui est qu'on s'y connaît pas mal et c'est vrai que c'est très gros et lourd. À part, c'est grâce à lui qu'un tas de sous-genres que vous connaissez bien se sont créés. Par exemple, le hard rock qui s'est lui-même dérivé et est transformé en métal. On peut aussi vous parler du rock alternatif qui est tout simplement le rock actuel, du pop rock, du punk rock, de the rock, du rock progressif on n'est pas là pour vous faire des épisodes de 20 minutes. On sait que ça va être compliqué de se limiter à quelques artistes qui ont fait ce que le rock est devenu aujourd'hui, mais on peut noter des grands comme Mike Jagger, David Bowie, ACDC, ou encore mi du groupe Motorhead, considéré pour beaucoup comme un dieu vivant, mais mort. Dans les artistes plus actuels, on peut noter des grands noms tels que Muse, Blue Fighter, Arctic Monkey pour le rock alternatif, Marine Manson, Pop Evil ou encore Metallica pour le metal. C'est bien beau de parler de grands groupes, mais parlons de petits groupes locaux, et ce mois-ci on vous présente le petit groupe Sun Sharpie. On a un groupe de rock alternatif progressif, euh, hard rock en fait, c'est pas bien bien défini. On a ce groupe depuis 6 ans et euh, ça fait au depuis 3 ans qu'on s'est vraiment mis à, à, à jouer euh, correctement et à, à bosser les compos, etc. Si on s'est rencontrés c'était euh, juste parce qu'on s'est rendu compte qu'on aimait les mêmes groupes dans le, dans le collège. Quoi. Les, ces deux là ils étaient en train de, de chanter sur un muret du Green Day. Et euh, je disais, je connais, et tu fais de la guitare, ouais, on fait de la batterie, on fait du chant, on fait un groupe, et ça a démarré comme ça. En fait le rock c'est une musique qui est tellement large, il y a tellement de groupes, tellement de styles, que je pense que c'est plutôt une, une façon de vivre, un groupe de rock en général, bah, c'est basse batterie, guitare chant. Mais il y a tellement de formations qui existent que c'est surtout la rock rock'n'roll way of life. C est, c est, on est un groupe, on tourne, on, on déconne et on comme il dit, on, on joue, on se fait plaisir et le public aussi. Pas un style de musique comme les autres, c'est-à-dire qu'on déconne, on joue de la musique, rien que pour déconner, c'est pas on se prend en sérieux, quoi, on se prend pas la tête et on joue comme on peut, on joue comme on a envie de faire. Euh, pour l'écriture et la composition, il euh, y a un premier travail qui est euh, celui du riff ou euh, de, des accords, de la suite d'accords et de la mélodie euh, que j'amène au groupe en répétition et euh, pour ce qui est de la batterie, c'est ça qui est assez cool dans ce groupe, c'est que tout va vite, la batterie et la basse, euh, Nico trouve très rapidement une partie batterie originale Alex euh, trouve une partie basse assez indépendante de la guitare parce qu'il y a beaucoup de groupes où la basse fait la même chose que la guitare, euh, juste une note alors qu'on peut plus se compliquer la vie. Et pour le, le chant, du coup, euh, bah, Lucas il ramène bien sûr son timbre et, euh, et ses paroles s'il y a besoin, il transforme les choses. et euh, Du coup ça, ça va vite et, et bien. Et puis ça est arrivé plusieurs fois qu'on travaille sur d'autres compos de d'autres membres, des petits riffs de l'un de l'autre de ou, ou des paroles d'un autre. Merci au groupe Sun Sharpies d'être venu et merci à vous d'avoir regardé cet épisode car il est déjà fini. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus si ça vous a plu, venez nous faire des bisous sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas, la capsule c'était les premiers mercredis du mois pour préserver votre santé musicale.